Cette année c'est vrai qu'une année un peu sèche donc il a fallu quand même se creuser un peu la tête pour sortir des parcours sans réel danger pour les coureurs, euh, on a mis quand même euh, au mal les bénévoles parce qu'il y avait beaucoup de parties qui avaient été burinées par le vent, donc euh, pas mal de traces à faire euh, pelle pioche donc c'est vrai que cette année, on a passé quand même beaucoup de temps sur le, sur le traçage. Par contre, euh, à l'opposé, on a quand même un, un BRA qui était quand même assez bas, entre 1 et 2, donc ça nous a permis quand même d'aller exploiter des pentes euh, qu'on ne pouvait pas se, faire de, pas se permettre d'habitude et d'avoir un terrain de jeu euh, vraiment plus sympa.